Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7. Je m'appelle Daniel Boucher euh, et mon invité au soir est euh, Élie La Liberté. Bienvenue à la question métier, Élie. pourrais tu nous dire euh, ton histoire, euh, Merci, un, peu de, un peu de ton bio et tout ça? Euh, ben, je m'appelle Elie la liberté je suis euh, ce que je, je suis documentariste euh, de carrière dans le sens que c'est comme ça je fais je gagne ma vie puis euh, c'est ma passion depuis depuis toujours Je me suis toujours intéressé à raconter des histoires euh, depuis toujours à écouter les histoires de nos de nos grands mères de nos de nos ancêtres. Euh, ça a toujours été naturel en moi euh, j'ai une curiosité innée j'imagine pour euh, pour, pour raconter, pour en connaître plus. Et puis, euh, je suis originaire de. J'ai grandi en Gaspésie. Euh, je ne peux pas dire que j ai, j ai, je suis né là-bas parce que mes, mes, mes parents ont, ont des origines ici dans la région, mais comme beaucoup de, beaucoup de leur génération, euh, leurs pères, leurs parents et eux-mêmes ont, ont, ont sont allés se promener pour gagner leur vie. Donc, euh, mais j'ai quand même vécu un retour avec mes parents dans la région gaspésienne. Euh, euh, à l'âge de 5 ans, euh, puis mes origines euh, euh, biologiques, si on veut, dans, qui sont rattachées au territoire de la Gaspésie, du gaspéry c'est avec, euh, à travers mon père, euh, à travers ma famille qui habite euh, la, la région de Bocaraquette euh, dans la péninsule acadienne. Mais moi, maintenant, je suis établi dans la baie des chaleurs, mais de l'autre côté de la baie, du côté gaspésien. Donc, en gros, c'est ça, euh, euh, rapidement, de qui je suis puis d'où je viens. Puis, comment ça a commencé ta carrière? Tu as commencé très bien. C'est sûr que euh, pour la question, la, la question métier, Oui, vas-y, Dan. Oui, ta carrière, c'est comment ça a commencé. Puis, tu peux nous parler aussi de la question métier aussi, si tu veux. Là. Ouais. Ben, vu que, vu que c'est le nom de ton émission, c'est sûr que ça me lance sur... ça me Comment je pourrais dire? J'ai tendance à peut-être plus me connecter avec mes origines euh, qu'on peut appeler. Euh, on ne sait plus comment les appeler, nos origines, en fait, euh, à cause de toute la controverse que ça peut susciter. Oui. <rire> on ne sait plus quel nom utiliser. Euh, en fait, euh, euh, même si je retourne à d'où provient, si tu veux, mon identité euh, indigène qui est connectée fortement avec le territoire ici et l'histoire des communautés de la Baie-des-Chaleurs, c'est beaucoup à travers l'histoire que ma grand-mère euh, gionnait qui, qui, de Boca me racontait quand j'étais plus jeune. Euh, J'ai l'impression que depuis longtemps, euh, comme je l'ai dit plus tôt, je, je posais beaucoup de questions à ma grand-mère sur nos... À mes deux grands mères en fait. Ma grand-mère, mon autre grand-mère vient de, de la vallée de la Matapédia. Puis là, on a vraiment, franchement, des origines de, de canadiennes-françaises. mais des origines que j'honore aussi, puis qui, qui, qui, que je trouve formidable puis, euh, puis qui, qui, qui piquaient beaucoup ma curiosité. Mais on, on, étant donné le, la raison de ton émission, je, je vais plutôt parler de, de ma grand-mère, Caroline Gionnet, puis pour dire que je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'avais besoin de savoir d'où on venait. C'était comme un besoin depuis, j'étais très jeune, je, je faisais beaucoup parler ma grand-mère à ce sujet-là. Je me souviens même de déjà lui avoir littéralement demandé qui on était, qu d'où on venait, puis qui on était. T'sais. On est quoi, nous, grand-maman? Je me souviens, carrément, y avoir déjà posé, on est quoi? T'sais? Parce qu'on était dans la péninsule acadienne, on s'attendait peut-être que la réponse allait être, on est des Acadiens, mais c'était le contraire. Ma grand-mère niait fortement qu'on était des Acadiens, Quoi qu'on on est, on est des Acadiens. Euh, mais elle, dans, son, dans, sa, dans, dans ses souvenirs, dans, dans ses origines, dans l'histoire orale de sa famille, euh, c'était clair dans sa tête qu'on était d'autres choses que des Acadiens. Et puis, quand... Euh, donc, euh, ça m'a toujours euh, ch chicoté. Euh, donc, qui on était? C'est la question qui suivait. Puis, dans ce cas-là, si on n'est pas, pas, pas si, mais ben, qu'est-ce qu'on est vraiment? Puis Ce qu'elle répond, qu me répondait, c'est qu'elle disait qu'on qu était des Normands. Des Normands puis des Mi'kmaq. On avait des, du sang indien, c'est sûr qu'elle ne disait pas les. les les années disaient même du côté des Maquemans qu'on parle, on disait on, on utilisait le mot indien. On, disait, on est on est normand et on est indien. Euh, puis à, à, à, quand je lui disais oui mais grand maman tu sais, normand, on était on était déjà peut-être à fin 1980. Je me suis puis quelle année je lui posais cette question là, tu sais, je, je me disais je me disais c'est loin ça, tu sais, on, il me semble qu'on n'est pas. Euh, mais non, elle tenait à son idée puis. Euh, puis je me souviens que les Acadiens, ça, ça amenait une certaine frustration de sa part quand on parlait des Acadiens parce que parce que eux, la famille, puis ça, ça a jusqu'à la génération de mon père, euh, ont beaucoup vécu de préjugés de la part de, des gens de, de, de l'autre côté du ruisseau, euh, les gens qu'on appelait Acadiens, que dans son esprit à elle, dans son histoire orale à elle, elle nommait comme étant des Acadiens. Il avait, beaucoup, euh, il, avait, il avait vécu beaucoup de préjugés en grandissant, puis même mon père se souvient encore de, de ce de fait quand, quand il était plus jeune, puis il allait à Caraquette. Les gens lui disaient oh, Vous autres, as à Bas-Caraquette, vous êtes décrottés. Tu sais. Donc, il y avait comme un, une, une, une mauvaise perception qui nous collait à la peau, qui venait de loin quand même. Tu sais, nos origines métis, euh, métissées, si on veut, euh, origines du début de l'établissement de euh, des. des si on veut du, du, du, du, de l'arrivée des colons dans la baie des chaleurs, euh, on parle de, de quoi? De 1760. Les gens se sont installés peut-être ben, probablement avant, c'est sûr que Caracette, justement, l'origine est un peu nébuleuse. Parce qu'on pense qu'il y avait des. C'est sûr qu'il y avait des, des, des communautés Mi'kmaq -mi qui, qui étaient dans ce coin-là, mais si on parle des gens, soit métissés ou euh, des, des, des Acadiens comme tels, qui qui se sauvait de, de la persécution des, des Anglais euh, au temps de la déportation. Euh, on parle d'à peu près de 1760. Là. Donc, euh, ça, nous collait, ça nous a collé à la peau jusqu'à aujourd'hui. Puis, euh, puis, à part de, à part de ces, ces questions d'origine-là de ma grand-mère, elle avait des petites histoires qu'elle me racontait, comme, comme par exemple, euh, comme quoi que on avait encore des contacts, elle se souvenait encore de, des contacts... Euh, Réguliers avec les communautés Mi'kmaq de la péninsule. Probablement, selon moi, c'était des problèmes des Mi'kmaq à cette époque-là qui étaient installés dans le bout de Poukmouche, parce que je, on sait qu'il y avait une communauté encore là jusqu'à tout récemment, probablement des gens euh, de Pabino, des gens de Burn Church, euh, peut-être même des gens de Restigouche, parce que les gens se promenaient quand même beaucoup à cette époque-là. Et puis, euh, il y avait. Euh, les, ces contacts-là existaient, puis c'était des contacts assez intimes, parce que. Ce qu'elle me racontait que les bébés de la famille, c'était comme une tradition. Que c est, c est, il y avait entre autres un aîné autochtone, probablement un, un homme qui, qui, qui, qui avait des connaissances au niveau de la médecine, qui, qui, qui faisait un mini rituel où il accueillait les bébés de la famille de, de, la famille de ma grand-mère en, en les prenant dans ses bras puis en se retirant avec ses, avant que le bébé pendant un certain temps. C'est ce qu'elle me racontait. grand moment. Elle dit, il partait avec le bébé pendant un bout de temps puis il revenait avec le bébé. Puis il racontait à sa mère un peu ce que ce bébé-là, euh, les, les, euh, ce que ce bébé-là allait devenir, ou les forces ou les faiblesses de cet enfant-là. Donc, il y, avait, il y avait un certain rituel qui, qui, qui était encore pratiqué par Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, le clergé était, avait une influence très forte là, sur, les, sur les, les populations autochtones et non autochtones. Donc, j'imagine que de continuer à, à garder ce lien-là, à pratiquer ces traditions-là, ça. Ça devait être, euh, il devait avoir un certain prix, puis il y avait une certaine, un, un petit côté caché de tout ça, parce que, parce que je me souviens qu'aussi à me raconter qu'il fallait que je garde toutes ces, ces petites histoires-là. C'était des secrets qu'il fallait que moi je garde, puis je ne devais pas raconter aux autres. Euh, entre autres aussi que son frère s'était fait guérir de l'asthme la, de la, de quand il était jeune euh, par une cérémonie, encore là, secrète, euh, où il devait se cacher en forêt à la pleine lune, puis... Donc, toutes ces accumulations-là d'histoires orales que ma grand-mère me, me, me, me passait dans ma vie, dans mon, surtout dans ma jeunesse, euh, ça m'a toujours chicoté. Et puis, euh, c'était comme une partie de nous. C'est une partie de qui on était. Puis moi, j'ai toujours porté ça en moi. À une époque où la discussion n'était pas si chaude qu'aujourd'hui, puis... Euh, puis, où, une époque où c'était comme quelque chose d'intime, c'était nous, c'était qui on était, tu sais, c'était sans aucune prétention. Puis, d'ailleurs, c'était le contraire, c'était avec un, un certain secret, c'était en toute humilité parce qu'il parce qu y avait vécu des, des temps difficiles à cause de, de, de, de cette identité-là. Mais il y avait aussi une identité très forte de pêcheurs, de, de gens qui vivaient de la côte, de gens qui vivaient de la mer. Tu sais, les traditions ici dans baie les anciennes familles, si on veut. On peut appeler de sang mêlé, euh, qui origine plus du point de la pointe de la péninsule euh, gaspésienne, c'est si à partir, mettons, de Paspébiaque, on sait que les, les populations, il euh, y avait des populations qui pêchaient là depuis longtemps, euh, et, euh, que les origines sont dures à retracer. C'est des gens qui ont toujours gardé un contact très fort à, avec, avec la mer. J'ai beaucoup de bons souvenirs de, de récoltes de, de mollusques ou de toutes sortes de choses dans, sur le territoire avec ma grand-mère. Puis à l'époque, d'ailleurs, je trouvais, je trouvais donc bien que le temps, le temps était long. Là. Est, je trouvais ça pénible quand elle me traînait avec elle les quelques fois qu'elle me traînait au, à la fin de la cueillette. Je trouvais que les journées étaient très longues. Des journées qu'aujourd'hui, je garde très près de mon cœur, puis que je m'ennuie à quelque part de. Puis je regrette de ne pas y avoir encore posé plus de questions que, que j'en avais posé à l'époque. Ouais. Voilà d'où tout ça origine. Mais euh, là, avec ça, avec le temps, forcément, bon, j'ai fait mon bonhomme de chemin. Euh, euh, mes parents ont surtout, moi j'ai surtout j'ai grandi en partie en Gaspésie, mais j'ai commencé ma carrière de documentariste à Montréal. J'ai travaillé sur toutes sortes de projets. Et, mais j'ai vécu un retour dans ma région euh, début vingtaine où j'ai fondé famille avec une femme de la communauté ici, euh, Micmac, de la communauté de Cascabegal. J'ai eu quatre beaux enfants qui sont qui font partie de la communauté. Et puis j'ai maintenant deux petits-enfants. Mais depuis ce temps-là, deux petits-fils, depuis ce temps-là, j'ai continué à développer mes, mon art de raconter, mon art de documentariste. J'ai fait beaucoup de projets, euh, pas nécessairement toujours des sujets autochtones. Euh, Quoique, ça a toujours été quelque chose, euh, une, une sensibilité, un intérêt que j'ai toujours eu depuis toujours euh, euh, de raconter des histoires qui concernent les, les nations euh, un peu partout. On on on j'ai beaucoup voyagé avec mon métier. Euh, j'ai produit, entre autres, euh, avec un, un coproducteur de la, la communauté ici de, de Restigouche, on a produit une série euh, qui s'appelait « Connected » pour APTN il y a quelques années. On a voyagé dans des communautés autochtones partout en Amérique pour euh, faire le portrait de, de jeunes leaders euh, autochtones qui, qui, qui décident de, de prendre la cause de leur communauté à bras -le corps pour euh, faire euh, soit revivre un, un pan de leur culture ou soit encore… Euh, protéger une partie de leur, de, leur, de, leur, de leur identité à travers différents thèmes, justement, que ce soit les sports, les, euh, la politique. Euh, on a fait des sujets en Hawaï qui concernaient l'alimentation traditionnelle. On a rencontré des gens vraiment extraordinaires. Puis, ben, voilà, c'est comme ça que mon, mon, que mon bonhomme de chemin s'est fait et que mon bonhomme de chemin continue. Mais pour revenir un peu à ma grand-mère, elle est décédée... Euh, il y a de ça trois ans, je pense à 3 quatre ans, ma grand-mère est décédée, elle avait 100 ans. 4 cinq ans peut-être, maximum cinq ans, peu importe, ce n'est pas, pas important. Mais sa mort a comme provoqué euh, quelque chose en moi où j'ai eu le besoin de, de valider ce qu'elle me racontait. Parce que l'histoire orale, bien, elle a, euh, souvent on, on se demande si est-ce que... Est-ce que c'est des choses qu'elle avait inventées? Est-ce que c'est un mythe familial qui s'était créé à travers les temps? Comme beaucoup de familles canadiennes françaises portent le mythe des origines autochtones qui s'avère souvent être fausse. parce qu'il faut, malgré qu'il y un, a une sensibilité à retrouver les racines autochtones chez, chez beaucoup de nations, chez beaucoup, chez les Canadiens français, c'est très fort. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui découvrent que finalement, c'est des, des mythes un peu de, de la création, puis on a une espèce de, de relation un peu... Euh, romantique euh, des origines autochtones du pays, qui parfois peuvent heurter euh, les communautés autochtones. C'est quelque chose que je comprends très bien, puis, puis avec lequel il faut être vraiment prudent, puis faire attention, puis s'informer, puis, puis être patient, puis prendre le temps de réapprendre, et de, de surtout de, de, de baser euh, nos, nos, nos, nos oui -dire sur des sur des faits, sur des choses qui sont, qui sont réelles. Mais disons que ma grand-mère, c'était assez étoffé, ses souvenirs, ça, ça, ça m'aurait étonné beaucoup que ce ça, ça soit inventé, mais j'avais besoin les valider. J'ai commencé à faire euh, ma propre petite, petite recherche euh, euh, en collaboration avec d'autres gens, hein, mais c'était surtout avec moi-même. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on a accès à des trucs incroyables, oh, oh, oh. que ce soit le BANQ euh, à Montréal, on a accès à la littérature, des archives qui datent du début de la colonie. Puis, euh, j'ai trouvé quelque chose qui, qui m'a vraiment frappé. Ça a été comme un peu le début de toute, toute mon histoire. Puis, pendant que je te parle, je le recherche parce que je veux pas me tromper. Euh, je suis tombé sur, euh, sur un, un recensement qui avait été fait dans Baie-des-Chaleurs en 1760. C'est quelque chose qui est très connu maintenant, là, euh, que beaucoup de de, de, de gens euh, vont, vont, vont, vont citer là, par rapport à, au mot métis. Mais euh, le, le, le, à cette époque-là, euh, en 1760, il y a quelqu'un qui s'appelle Basagier qui est, qui est venu à Restigouche pour faire un, un recensement de voir, suite à la déportation, qui restait dans la baie des Chaleurs, qui était là dans la baie des Chaleurs. Puis, il a recensé les populations Mi'kmaq, il a recensé les populations acadiennes. D'ailleurs, je crois que malheureusement, ils ont été, les Anglais les ont repris pour les, les redéporter. Mmh. Mais, il est tombé sur un petit groupe. Puis, ce petit groupe-là, euh, il les nomme de façon très claire. Euh, comme étant des familles normandes et métifs. Il les appelle, il l'écrit mitif à l'époque. Mais ça m'a me, ça me frappé parce que ça m'a ça tout de suite connecté avec ce que ma grand-mère me racontait. Donc, j'ai trouvé ça assez extraordinaire que la tradition orale, parce que ma grand-mère, elle avait zéro éducation. Ses parents, elle, avaient zéro éducation. Mes arrière-grands-parents, avaient, je veux dire, c'était des gens qui vivaient de la pêche, qui vivaient dans des maisons avec des planchers en terre battue. Oui. Qui, qui d'ailleurs, qui, qui, qui, qui était loin, à part, à part le, le, le, leur, leur connaissance à travers le, le curé du village ou à travers… Euh... Donc, donc que, que, que son souvenir soit aussi précis que, que ce document-là, ça m'a vraiment, vraiment frappé. Ça m'a touché énormément. Ça me dit « bon, mais… » il y a quelque chose là quand même. Tu sais, de 1760 à, à presque l'année 2000, le souvenir est resté. D'une façon assez précise finalement, parce que l'écrit, c'est des Normands métisses. Donc, c'est des Normands. On sait maintenant qu'il y avait d'autres. Il y avait des Basques aussi dans ce groupe-là. Il y avait des Français. Mais c'est noir sur blanc. Donc, ça, donc pour moi, quand, quand dans toute la controverse qu'on vit, dans toute la réflexion qu'on vit, euh, comment je pourrais dire? J'ai d'autres devoirs que de... Je ne peux pas m'empêcher que, que d'honorer la mémoire de ma grand-mère. Je ne peux, peux pas effacer ça pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est impossible. C'est la seule prétention que j'ai finalement par rapport à cette identité-là que, que, que, que, que je porte en moi. Puis, je ne peux pas parler au nom de personne d'autre parce que cette histoire-là, à mes traits, c'est intime. C'est l'histoire de ma famille. Est, donc, donc est-ce que c'est l'histoire de d'autres gens, de la Paix de des chaleurs Je n'ai pas fait encore l'exercice de, de, de comparer mes notes à d'autres. Quoique, je, je sais que j'ai parlé entre autres à Victorin Mallet, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches, qui a écrit deux livres dans Baie-des-Chaleurs. Puis moi, c'est là que je trouve ça intéressant. C est, c est, oui, le, sa recherche, son livre est intéressant, mais là où je trouve ça vraiment intéressant, c'est quand... On raconte l'histoire de nos familles, puis qu'on s'assoit ensemble, puis qu'on se met à échanger les souvenirs, puis l'histoire de nos grands-pères, puis histoires de nos grands-mères. Moi, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, parce que là, on commence à avoir un portrait de, de, de un portrait unique de l'identité, de s'en mêler, si on veut dire, pour pas faire de peine à personne, de s'en mêler de la baie des Chaleurs, pour, dans notre cas, dans la, de la baie des Chaleurs, qui est unique. Donc, à partir de ce moment-là, on n'a pas besoin de s'approprier les, les symboles de personnes. On n'a pas besoin de s'approprier l'identité de personne, Parce que cette identité-là, c'est la nôtre, puis elle est unique, puis elle a, elle a le, le, le droit d'exister de, autant que les autres. Euh, Est-ce que, est que ça, peut, est -ce que ça, ça, ça devrait… Euh, euh, découler, tu sais, là, si je tombe dans le domaine du politique, ça m'importe peu, là, tu sais, c'est pas important, parce que pour moi, je, ce qui est important, c'est vraiment le souvenir, c'est tout. c'est le devoir, tu sais, on dit souvent, le devoir de, le devoir de mémoire. Puis ouais. on s'est tellement fait raconter une histoire de, du Canada glorieuse, avec des grands personnages dont les têtes tombent ces jours-ci, euh, du, du titre de McDonald ou d'autres <rire> grands personnages francophones, qui finalement, n'avaient rien à voir… Avec l'histoire de nos familles, ouais. parce que ces gens-là, oui, c'était des grands personnages, puis j'imagine qu'ils c'était les décideurs de l'époque, c'était les. Mais moi, je regarde. Euh, euh, puis tu sais, quand on, on demande euh, euh, comment je pourrais dire, oui, euh, les, les nations de saint les, les, les communautés de Bocaraquet ou de Passepbia, quoi, qui ont vécu leur, leur, leur, leur haut et leur bas. On ne peut pas leur demander d'être d'autre chose de ce qu'ils de, de, de qu qu sont. Tu sais. C'était des pêcheurs. Oui. Ce n'était pas des grands chasseurs de, de bisons. C'était des simples pêcheurs qui ont, qui ont, qui ont vécu, comme ma grand-mère, comme mon arrière-grand-mère, que je me souviens, de façon simple, avec plein d'humilité. C'était des pacifiques. C'était des gens qui voulaient juste, souvent, qui, qui, qui travaillaient juste pour, plus pour se faire oublier, que le contraire que de se mettre de l'avant c'est pas naturel parce que justement à cause de leur origine controversée il y avait avantage à se tenir surtout quand tu avais moindrement l'allure la, d'un de, de, de, de, de autochtone avec la peau un peu plus foncée les cheveux foncés Faut, à cette époque là euh, il fallait, euh, fallait se tenir tranquille tu fallait pas trop euh, parler trop fort parce que c'était mieux de pas se faire remarquer Ouais. Puis ça, c'est quelque chose, moi, je suis très près ici de la communauté de guise hein, à travers mon, mes enfants, et tout ça. c'est des trucs que je discute avec certains aînés, puis et, ils comprennent ça, eux autres, le, le, le pourquoi que l'identité autochtone, euh, c'était quelque chose qu'il fallait cacher, parce que parce qu'eux-mêmes, ils ont tellement souffert de, de cette identité-là, sauf qu'eux, ils ont pas eu, ils ne pouvaient pas se cacher, ils ne pouvaient pas jouer ce jeu-là, c'est pour ça que j'ai tendance à, à, à être très prudent par rapport à, à ce que je te raconte. Oui, oui. Parce que, parce que je crois que un un, les choses doivent avancer avec un certain rythme. Peut-être que des fois, on est trop pressé. Puis, on n'a pas le choix d'avancer dans tout ça avec un respect mutuel. Mais aussi, tout d'abord, avec une meilleure connaissance de qui on est vraiment, tu sais. On dirait que par rapport à certaines causes présentement, peut-être la, la charrue... On a mis la charrue devant les bœufs un petit peu trop vite. Là. On est tombé... Puis ça, ça... Là, on paye le prix, tu sais. Il y a des, beaucoup de... C'est ça. Je, je un peu partout, Dan. Tu n'as pas non, posé de grandes questions. Mais... Je, je t'écoute parce, parce que je, je pense la même façon que toi, dans ta affaire-là. Puis euh, on s'est parlé l'autre jour... Euh, parce qu'on voit qu'on a une relation familiale quand même entre moi et toi. Là. Ça fait que. On a trouvé ça drôle au commencement oui. de ça. Ça fait que j'ai trouvé ça drôle parce on est, on est que qu'on est cousins de loin, là, sûrement. Pardon? Oui. Ouais. On est petits cousins de loin. Oui, on est petits cousins de loin, certainement. C'est ça qu'il y a. C'est ça qu'on a trouvé ça. J'ai trouvé ça drôle. Puis j'ai dit ça à ma femme. Elle a dit ça ne se peut pas. j'ai dit, oui, on s'est rencontré ça. Ça fait que. C'est pour ça que. Moi, toi, tu le savais, mais moi je ne le savais pas. Ça fait que ça n'a jamais été tout parlé chez nous. Ça fait que ça a fur et à mesure que les recherches, puis à Dumont que j'ai parlé, que j'ai vu ça, puis je m'aperçois de ça, puis j'ai eu une reconnaissance de ça. Ça fait que c'est pour ça dans, dans, dans ce temps-là. Ça fait qu'on va prendre une petite pause, puis dès qu'on en revienne, on va parler.